C'est Winman aujourd'hui. On fait une vidéo un peu spéciale. Vidéo SQDC avec une nouvelle marque de commerce dans un nouvel environnement. Seulement pour cette vidéo, on entend en arrière un bruit de fond, peut-être un peu désagréable. C'est mon filtre au charbon, mais euh, il va continuer à rouler parce que on va fumer du Laurentien organique. Et nous avons choisi sur Instagram le Pink Kush de Laurentien organique. Quel plaisir de vous rencontrer, euh, nouvelle variété, nouvelle marque de commerce, avec Laurentien Organique. Ils ont sorti trois produits. J'ai le Cush, j'ai aussi le Ethos Glue et je n'ai pas été capable de me procurer le Cush de Laurentien Organique. Les trois produits sont au même prix, 32,20$. donc dans cette vidéo, -là, on a deux choses à comparer. Euh, on a Laurentien Organique à comparer avec l'autre compagnie qui produit beaucoup d'organique, T-God, The Green Organic Dutchman. Et la deuxième chose qu'il faut regarder, c'est du Pinkush. On sait qu'à la SQDC, nous avons maintenant 6 pinkush. On a le pinkush de San Rafael. On a le pinkush de Kraft Collective 7 Acres. On a le pink couche de Broken Coast, le Savary, qui est maintenant sorti en juin préroulé. On a aussi le pink couche de Grill, le pink couche de Top Leaf et le sixième, le pink couch de Laurentien organique. Donc, vraiment, vraiment content d'être euh, la référence pour ce produit. Donc, euh, je pense qu'on va l'ouvrir. Écoutez, j'ai euh, regardé la date d'emballage. C'est le 20 octobre 2020, donc quand même un, un gros mois et demi là, qui a passé avant que ça se retrouve sur les tablettes. Pour ce qui est du taux de THC, euh, encore une fois la loterie, c'est pas la loterie des SQDC parce que j'ai été me chercher au, en magasin, en personne. On peut avoir en 18 et 24 de THC, j'ai reçu 18.40. Donc euh, on sait que c'est pas juste les terpènes, que c'est pas juste le THC qui fait bosser, mais aussi l'ensemble de l'œuvre, les autres terpènes et les autres cannabinoïdes, comme le CBD, le CBG qu'on connaît pas beaucoup, le THCV, qu'on a déjà entendu parler, une terpène qui peut faire maigrir, hein, le THCV, pas le terpène, une cannabinoïde. On ne recommence pas la vidéo. Hein, le THCV. C'est un cannabinoïde qui peut faire maigrir. Imaginez ça, là. tu fumes ton joint et tu pas le but de manger. THCV. OK, Laurentien Organique. Euh, si on compare rapidement avec T-God, euh, la gamme de prix, euh, T-God est beaucoup plus dispendieux. Trois produits à 39,40, un à 34,50. Donc déjà là, on a quatre produits plus dispendieux que les Laurentien organiques. Euh... On a un produit qui est moins cher avec t God, c'est à 29,60$. C'est quoi la variété C'est ça qui est désolant, euh, qui est vraiment euh, décevant. C'est les fameux produits mélangés. Hein? On achète un produit mélangé à l'intérieur du sac, c on ne sait pas c'est quoi. C'est un produit pas qui a été mélangé, non. C'est un produit qui ne sera pas le même dans, 3, dans 6 mois, tu me suis Donc, euh, pour ceux qui sont intéressés à t God, peut-être prendre ce produit-là à 29,60$. C'est sûr que c'est un peu euh, de la loterie, mais on a une chance sur quatre d'avoir un produit euh, qu'on aime, vu qu'il y a déjà seulement quatre produits, et puis vous allez sa sauver euh, de 5 à 10 Mais moi, j'aime vraiment ça savoir la variété que je fume. Donc, c'est 32,20 Pink couche, J'ouvre ça. J'ouvre ça immédiatement. On va essayer d'en garder un petit peu euh, pour le reste de la vidéo. Le contenant ici est vide en dessous, donc ça prend euh, plus, euh, le contenant il y a moins d'espace à l'intérieur, très intelligent, parce que ça fait moins d'air, il y a moins d'air dans, dans, dans le contenant, ce qui fait en sorte que le cannabis est en meilleure santé plus longtemps, meilleure fraîcheur, moins d'air, les terpènes sont moins affectées. On ne veut pas que le cannabis soit avec l'air. Hey, on roule un pink couche là, c'est un pink couche on roule. Euh, j'étais excité pour le pink couche, moins excité sur le côté biologique parce que j'étais un petit peu déçu par god. C'est du pink ça sent faible un peu. Le contenant est plein. À cause de, de, de, de l'espace ici où ça a fait un finger. Ils ont un boost. Ils ont mis un boost dedans. Rapidement, comme ça, euh, je vais mettre mes lunettes d'approche. Euh, C'est beaucoup plus givré que les T-God. On a quand même essayé 5 T-God à Winman, dont le 28 grammes. Il est trop humide. Il est trop humide. Euh, je me demande combien ça pèse. C'est trop humide, ça. Ça va mal brûler. Ça va mal brûler. Euh, ça, c'est euh, le deuxième plus humide que j'ai eu de ma vie. Le plus humide, c'est vraiment le Ultra Sour de Namasté. Euh, quand ça avait sorti, le Namasté, le Ultra Sour, euh, ça faisait, je pense, 10 jours qu'il était emballé. C'est beaucoup, beaucoup, il euh, y, y a du monde qui vont pas entendre ça. C'est beaucoup plus beau que t C'est beaucoup plus beau que t -God. Donc, euh, pour ceux qui sont actionnaires de t euh, la compétition est arrivée. Euh... On se compare toujours au meilleur, au Pink Couch de Saint-Raphaël. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire? Écoutez, euh, Laurentien, Laurentien organique, c'est fait euh, dans les Laurentides, ici. Euh, c'est trimé à la main, c'est fait pousser dans des serres, mais pas euh, en utilisant de l'électricité de la lumière. Non, non, ils utilisent le soleil, pareil comme la compagnie Soleil. Hein, vous connaissez la compagnie Soleil, euh, les contenants avec les euh, couvercles jaunes. Euh, cette compagnie, cette marque de commerce-là appartient. appartient à Afria. Ceux-ci, leur racines organique font la même méthode, donc pour sauver des sous, peut-être que c'est pour ça qu'on peut payer 32,20$ à la place de 39,40$ comme le compétiteur, sûrement, un, un, il sauve de l'électricité, mais euh, vraiment, je vais vous montrer ça à la caméra, beaucoup plus beau que Tigod. on sait que les 5 Tigod, ça, ça ressemble tout visu euh, visuellement euh, un peu mât, Hein, un peu mort, euh, un peu de tricot, mais pas, pas, pas beaucoup. Ça, c'est quand même bien. Euh, ça me fait penser un petit peu ici, là. Euh... Je vais aller chercher ça, euh, ce que je pense que ça ressemble. On va le comparer à côté. Et puis ça va donner une petite idée à, à tout le monde un peu, là. Au ben comparaison. Euh, hey, on regarde ça tout de suite de caméra, là. Euh, le kush de Laurentien Organique. J'étais un petit peu excité parce qu'il est, il est givré, il est, il, est, il est vraiment plus beau. Vraiment plus beau que T-God. Ok, on check ça. Et voilà, on est avec nos 6 cocottes. Pas une de plus, pas une de moins de Laurentien Organique. Écoutez, je voulais le comparer avec un autre cannabis, mais je ne vous le montrerai pas, je vais vous le dire. Il est plus beau. Euh, J'ai fait une comparaison comme ça je trouve qu'il se ressemble un petit peu, mais il est beaucoup plus beau qu'un produit que j'aime beaucoup, le Saint-Henri-Couche de 514, que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais Celui-ci, qu'on a, là, le Laurentien Organique, le Pink Couch, je vous le dis, je suis vraiment impressionné. Je suis vraiment impressionné. Euh, là, ça fait pas mal blanc comme caméra. C'est un petit peu plus blanc que ça devrait l'être, Ça me fait penser, là, la, la couleur, euh, elle ressort pas mal euh, puissamment, finalement. C'est quand même bien, dans le fond. Là. Ça sort bien quand même. Hein? Euh, une, ça ressemble un peu, là. Un peu, une petite coche de moins, là. Je la regarde ici, là. Un peu moins beau, là, que Souvenir. Mais ça s'en va dans cette direction, là. Mais, euh, vraiment, là, je suis vraiment désolé, là, pour, pour ceux qui aiment T-God, je suis vraiment désolé, là, je ne l'ai même pas fumé encore. J je ne l'ai vraiment pas fumé, mais c'est beaucoup, beaucoup plus appétissant que T-God. Vraiment, là, vraiment, euh, ça a aucun sens. Alright, on va se regarder en face puis on fume ça ensemble. On est de retour avec le Pink couche de Laurentien organique. Je l'ai pas encore roulé, je l'ai égrainé. Et puis les deux premières terpènes que nous indique la SQDC, ben je les sens vraiment. Euh, Pinène et ocimène. Pinène, on sait que c'est un peu le sapin, pin. Euh, et ocimène, c'est sucré. Mais euh, je ne sais pas comment ça peut donner euh, même un goût de pink-couche pareil, parce que ça, ça, ça goûte un pink-couche. Euh, mais je goûte pareil ces deux terpènes-là. Quand on va voir sur le site de Laurentien Organique, par contre, les terpènes sont un peu différentes. Euh, on nous indique euh, vanille, floral, et je cherche la troisième sur ma feuille. J'ai trouvé écrit de choses, boys. Vanille, floral et pain. Euh, je, goûte, je sens pas le floral. Peut-être que si je le fume, je vais le goûter. Pas le floral, le vanille. Le ben, floral non plus finalement. C'est vraiment pain et euh, aussi même. Euh, C'est drôle que je, je sens qu ce que la SQDC dit plus que le site lui-même de Laurentier Organique. Whitman, il est vraiment SQDC. Hein? Oh, on se calme, on se calme, on se calme. J'aime ça, la SQDC, j'ai fumé du M39 pendant 10 ans, gros. Essaye de comprendre. Ok, hey, hey, je te le dis, là. Peu importe le résultat, peu importe le résultat, euh, c est, c est, je ne peux pas croire qu'il est moins bon que t -Gott. Il est vraiment beau. Il est vraiment plus beau. Euh, C'est le moins que ça marche, le pote. là. Ok, est plus beau, il est meilleur, le buzz va être plus long, euh, t'auras pas de mal de tête bizarre comme avec le, le GG4 de T-God. Je sais pas quest ce qui est arrivé avec ce cannabis là. là. Donc euh, hein, on prend là, du papier blanc euh, OCB. pour va avoir un meilleur goût là. Allez pas prendre euh, le papier là M. Euh, de chanvre goûter un cannabis ça, ça, ça change trop le goût donc terpène dominant selon la SQDC Pinène avec Ocimène euh, vite comme ça j'aime la senteur par contre pour ce qui est du côté kush on a parlé de T-God euh, comparer les deux compagnies biologiques par contre si je compare les, les, les Kush euh, je pense pas que ça batte les trois premiers, hein. euh, Les trois premiers pink couches à Weedman, euh, c'est vraiment le pink couche de San Rafael. Euh, le buzz, il est écrasant, c'est incroyable. Après ça, le pink couche de Craft Collective set out, le meilleur goût euh, de toute la SQDC, l'incroyable incroyable goût. Mais le buzz n'est pas assez fort. Euh, puis le troisième, qui est vraiment euh, incroyable, mais encore une fois léger, goût différent, c'est le Savary de Broken Coast. Qualité exceptionnelle, mais le buzz plus léger que San Rafael. Le goût, je l'aime moins que le Craft Collective. C'est vraiment mes trois solides, là, mes trois premiers. Euh, pour ce qui est des deux autres, le Pink Kush de Grell et le Pink Kush de Top Leaf, là, euh, c'est que, ma question existentielle, j'ai de la misère à répondre à cette question-là. Quel est ton quatrième meilleur pink Weedman? Donc, on allume ça les boys. Les boys et les girls, euh, record, record de femmes qui regardent Weedman. Euh, le mois passé, je pense qu'on a atteint le 2%. Donc, quand même, euh, c'était jamais arrivé en deux ans. Alright, mais je, je suis vraiment content parce que je suis un petit peu excité d'ouvrir le contenant de mon autre produit de Laurentien ancien organique, le Ethos Blue. Puis c'est comme ça qu'on devrait être quand on achète un cannabis à la SQDC, on devrait être excité, content, énervé. Euh, Weedman n'achètera plus jamais un produit de T-God, de Canopy, Tweed, euh, de Dubon Select, Trop de fois, j'ai été échaudé. Trop de fois, on s'est fait avoir. Santé, bonheur, comme dirait, comme dirait le show de boucan. C'est un ping-couche, il est bon, mais j'aime mieux toutes les autres ping-couches de la SQDC. Puis 18%, on, on va essayer de le fumer, on va voir ça, si, si, si Buzz il rentre, mais... mais c'est un ping-couche au moins. C'est pas comme du bon select qui nous disent des affaires, « Ah, euh, oh, voici un Girl Scout Cookie ». c'est le pire phénotype de toute la Terre. Je te jure, que c'est un Girl Scout Cookie. Mais je te jure que c'est le pire de toute la planète, tu comprends-tu? J'ai de la misère avec du bon select et leur sélection de plantes, leur sélection de, de keepers, hein, de cannabis qu'on va garder, qui va être notre plante mère pour en faire des boutures, puis, puis le, le redistribuer, le revendre. J'ai de la misère avec du bon select doux. C'est très, très, très doux. Il n'y a pas personne qui va s'étouffer avec ça. pense que c'est positif. Mais... T-God va manger une hostie de volée, man. Je sais pas si le ancien organique euh, va aller dans d'autres autres provinces. Parce que The Green Organic Dutchman, T-God, le compétiteur, il vend déjà dans d'autres provinces. Parce qu'on sait que T-God fait pousser ça à Barleyfield, mais leur bureau chef est en Ontario. Laurentier organique, le bureau chef doit être sûrement euh, au Québec. Comment c'est bon là? Euh, Je suis content. Je suis content. C'est du pinkouche, couche c'est pas un essai d'affaires qu'on sait pas c'est quoi, man. Ça, je suis content. Euh, 32 et 20. Euh, je suis en train de me demander, est-ce que j'achèterais peut-être ça avant, Grill ou Top Leaf? À cause du prix, tu sais. Peut-être millionnaire, gars, De moi de grill, tu sais. Mais là, euh, tu sais, c'est des, des 10$, t'sais, un 10$, un autre 10$, à chaque 3.5, c'est un 10$. Je trouve ça très intéressant, Laurentien Organique, vraiment là, euh, vraiment. Euh, pour ceux qui aiment le Pink qui trouvent San Rafael trop fort, considérer un hybride, euh, c'est en plein dans le mille, c'est un hybride de... Euh, Hybride Indica quand même. Euh, quand même, mais hybride Indica quand même. Mais il se fume très bien. Euh... Je, je... La raison pour laquelle je suis vraiment heureux, c'est que j'avais peur d'avoir un cannabis mât, comme Pigot. Le cannabis de Laurentier organique, tu vas avoir une expérience, tu vas vouloir le regarder. Euh... Je suis vraiment heureux, note de passage, plus que ça, plus que ça, euh, écoute, écoute, grosse note, grosse note, pour un produit biologique, après avoir essayé cinq produits de T-God, je l'ai dit, pardon, après avoir essayé un produit de Anchor, hein, sirène Anchor, qui ressemblait au même look que T-God, look mât, brun, tu sais, le cannabis c'est vert avec du brun, mais vert brun, ben du brun, euh, vert foncé, brun, tu sais. Mais ici, là, euh, allez voir hein, sur mon Instagram, weed Indicoman. Il est moins beau que Souvenir, mais ça s'en va dans cette direction-là. Hein, vous savez, des fois, je vous compare le cannabis comme là, avec Souvenir, hein? vous savez c'est quoi Souvenir, hein? le chemdog, le GG4 pamplemousse hein, Trichome, hein? On, vous savez de quel genre que je parle même euh, sunday sur le funday est un petit peu comme ça mais le buzz de sunday sur le funday là vraiment trompeur hein? euh, j'avais eu un 25 de THC mais l'ensemble des terpènes l'ensemble des cannabinoïdes de sur le sunday sur le funday avec winman n'avait pas été très très efficace j'avais pas aimé vraiment le buzz. Pourtant, j'avais aimé le look de Sunday sur le Fonday. Donc, vous savez aussi, je compare souvent le cannabis avec 48 Nord, quand les cocottes sont dures, denses. Hein? Je vous réfère à 48 Nord. Hein? On a tous essayé un produit 48 Nord. Donc, quand on parle de cocotte dures, denses, on sait de quoi qu'on parle. Donc, écoutez, je pense que ça englobe pas mal. Écoute, je vais en fumer un peu encore avec toi pour essayer de si t'expliquer un peu le buzz. Euh, là c'est le briquet qu'on cherche et voilà euh, Trimé à la main, je pense qu'il dit en français un mot pour expliquer euh, le curing, ils disent le mot je pense, je suis pas sûr, je pense qu'ils disent affinage, je pense qu'ils disent qu'ils fassent l'affinage durant deux semaines écoutez, écoutez, à un moment donné le cannabis, faut il sorte, faut qu'il sorte, il faut qu'il soit ses tablettes, mais deux semaines, c'est pas beaucoup deux semaines, c'est pas beaucoup. Euh, J'ai déjà eu aussi un gars sur Instagram qui disait qu'il faisait ça deux semaines de temps, un gars en Californie. Euh, qui faisait de la grosse production. Mais tous les gros, gros euh, championnats. C'est sûr que là, on veut pas un championnat parce qu'on veut pas payer de cannabis euh, euh, 70$ à 3,5 demi non plus. C'est ça. On veut. On, le curing. Coring, je pense que trois semaines, ça serait peut-être l'idéal. Hein? Je pense que trois semaines, ça commence à être pas pire, pas pire, pas pire, pas pire. Donc, euh, peut-être le seul défaut, le seul défaut que je reproche, c'est vraiment d'avoir inséré un boost à l'intérieur du produit. Pourquoi ne pas nous le remettre en main propre, dans un enveloppe, comme le fait les compagnies médicales comme Canaform? Écoutez... Enlevez le boost, enlevez le boost, demandez à la SQDC de nous le remettre en main propre ou mettez-en pas du tout, puis remettez-nous-en pas en main propre, on, on va s'en procurer nous autres même ou on mettra, on mettra une petite goutte d'eau dans notre contenant, euh, trop humide, trop humide. Un gros vite. un gros vite. Puis si ce ne serait pas de l'enveloppe, ce serait un gros 8.5. Donc, euh, dû à l'humidité, dû au boost, grosse note, grosse note là. Euh, écoute, 32$ et 20$. Euh, 30$, on aimerait mieux. 30$, on aimerait mieux ça. C'est sûr, sûr, sûr qu'on aimerait mieux 30$. Euh, parce que là, 32$ et 20$, plus cher que Pink Kush San Rafael. Donc, euh, on sait que c'est biologique. On comprend. Mais ben là, vous faites des économies avec le soleil, s'il vous plaît. À 30 je te le dis, là, à 29,90, il y en a des produits à 29,90 à la Vous feriez un malheur. Un malheur. Vraiment, félicitations à Laurent Sergané. Écoutez, puis là, je me sens mal parce que c'est au Québec. Hein? La Max Souvenir, c'était faite à Saint-Eustache, vers Délit, c'était au Québec. Qu'est-ce que tu peux faire, même? Le Saint-Henri-Couche. Le Saint-Henri-Couche est fait au Québec. Je te le dis là. Je te le dis là. On va revenir en force au Québec. Je te le dis, on va revenir en force. OK? C'est légal, là. OK? On va tout s'organiser. On va se... Pas s'organiser. Euh, S'ajuster. S'ajuster. Les boys. Je te dis, c'est super encourageant ce qu'on voit à SQDC avec nos produits québécois. Trois compagnies québécoises vraiment exceptionnelles, exceptionnelles, OK? Euh, je sais que Broken Coast, c'est tout, ici, c'est eux autres qui sont numéro un. OK? Mais numéro 2, numéro 3, puis peut-être même numéro 4, c'est au Québec. Vraiment, vraiment satisfait euh, de leur ancien organique. Euh, je vais arrêter parce que le monde va peut-être penser que je suis payé par eux autres, là. Mais, T-God, c'est mort. T-God, c'est mort, man. Sors ton argent de là, man. Sors sort ton argent de là. Surtout s'ils sortent du Québec. Si leur ancien organique sort du Québec, sort de là, man. Sors sort, sort ton argent, T-God. Euh, si Laurentien Organique va à la bourse, je vais vraiment, vraiment, vraiment être intéressé à acheter des actions de Laurentien Organique, vraiment, vraiment, euh, j'arrête là, j'arrête là, même moi je trouve que j'exagère, mais il euh, n'y a plus personne qui va acheter un produit de T-God après avoir essayé un produit de Laurentien Organique. Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire, dis-moi ce que tu en penses, va t'abonner sur Instagram à oui Command, Et puis pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin, qu'est-ce que vous pourriez écrire dans les commentaires? Euh... Oui, oui, oui, je le veux.